Hello, hello. <rire> euh, mais euh, jour férié, ça c'est vrai, mais qui l'a radasser à la rafla. Tlamine encore une fois pour mettre euh, les points sur les i euh, pour le branding des membres, surtout et qui fait son c'est typiquement tunisien alors ah, que après la manche mauritie à venir G oui. ah planique G mon enfin, événement il sera bientôt très très bientôt dévoilé il hop la fin du mois euh, sinon comme d'habitude les ateliers bimensuels de l'université centrale ils seront en reprise à partir de la semaine prochaine ou comme d'habitude, Digital Drink, Apéro RH, prochainement on va à Digital Job Fair. Ou la chaleur de Tangerie, puis j'en parle. Merci beaucoup.